Mettre l'excellence scientifique et technique d'IMT Atlantique au service de l'enseignement et de l'innovation, mobiliser l'expertise de nos chercheurs dans les domaines du numérique, de l'énergie et de l'environnement, et s'appuyer sur leurs travaux de pointe qui impactent dès maintenant la société et le monde des entreprises pour former une nouvelle génération d'ingénieurs, telle est notre ambition. Mais on ne peut plus innover et développer de nouvelles technologies sans prendre en compte leur impact écologique ou sociétal. Ceux qui embrasseront la carrière d'ingénieur doivent être conscients du rôle qu'ils auront à l'avenir. Des responsabilités à assumer, des questions d'éthique soulevées par les évolutions technologiques, comme doter les humains de nouvelles facultés, s'en remettre à l'intelligence artificielle ou évoluer dans un monde ultra-connecté. Notre mission à IMT Atlantique est de préparer la nouvelle génération à affronter les futurs défis, à traiter des problèmes complexes, à appréhender des systèmes toujours plus en réseau, mais aussi et surtout à être des acteurs des changements du monde responsables. En dotant nos étudiants des meilleures cartes, nous entendons les aider à développer un esprit critique et leur capacité à grandir dans un avenir incertain mais passionnant pour pouvoir accompagner les mutations de la société. La crise multidimensionnelle qui accompagne la pandémie du Covid-19 en souligne la nécessité impérieuse. À IMT Atlantique, nous avons ainsi à cœur de former des ingénieurs responsables, c'est-à-dire à la fois adaptés aux exigences d'un monde changeant, à un rythme soutenu, et engagés à y maintenir durablement humanité et respect du vivant. Embarquez avec nous